Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinar. Webinar consacré aux agences de communication. Et on va pouvoir voir plein de choses ensemble. Aujourd'hui, accompagné d'Arnaud Arnaud, Chaduto. Merci beaucoup Arnaud d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour à tous et à toutes. Et c'est un plaisir. Plaisir également, plaisir vraiment de vous retrouver. N'hésitez pas à nous dire si dans le chat que vous avez à droite de votre écran, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Que tout est parfait pour vous pour que vous puissiez assister pendant ces 30 minutes de webinaire avec nous euh, dans les meilleures conditions franck parfait merci beaucoup franck bonjour bénédic bonjour alexandra bonjour à tous c'est parfait génial et eh ben on va on va espérer que ça continue comme ça c'est parfait si tout est bon de, de votre côté euh, donc vous avez pu le voir dans le titre on va parler un petit peu des, des, des, des, des outils crm des outils de gestion euh, pour euh, pour les agences de, de communication euh, Petite précision avant de commencer, avant de commencer on, a, on a voulu faire quelque chose d'assez spécialisé sur les agences de communication, les, les problématiques que peuvent rencontrer ce, ce type de secteur euh, dans l'utilisation d'outils. Il faut savoir que, que celle-ci, euh, on va le voir par la suite quand on va détailler un petit peu les fonctionnalités, est un outil extrêmement généraliste qui va permettre de répondre à une multitude de besoins sur une multitude de secteurs. Qu'on hein. qu qu aille sur du BTP, qu'on qu soit sur du BTP, qu'on soit euh, sur vraiment une multitude de, de, de, de possibilités, de, de facturation, de possibilités commerciales. Euh, voilà, Celle-ci a un grand, champ de un grand champ des possibles, donc, euh, donc voilà, ne pas hésiter à... À, à nous poser des questions, même si, euh, si des choses peuvent être un peu euh, d'autres, en euh, d'autres circonstances. Euh, donc voilà, euh, merci beaucoup du coup Arnaud d'être avec nous. Euh, ce qu'on va faire, je te laisse te, te présenter, euh, je te laisse te présenter pour qu'on puisse pour qu'on puisse commencer. Et, euh, okay. et voilà, on, on va commencer comme ça. Ok, merci. Euh, donc moi Arnaud, je suis chez celle-ci depuis un peu plus de cinq ans maintenant. Euh, mes tâches actuelles donc, sont, sont d'être Team Lead CSM, euh, pour expliquer, pour expliquer euh, le terme anglais. En fait, euh, c'est de la formation euh, de ce qu'on appelle l'équipe chez nous, service client. Donc nos tâches tournent sur tout ce qui est, euh, ce qui est rétention client, la fidélisation, tout ce qui est l'upsell, l'upgrade et la satisfaction client. Pour le résumé. Top. Merci beaucoup Arnaud. Euh, du coup, moi, je vais vous faire une brève euh, présentation de, de moi, euh, et, euh, donc, voilà, moi. Je, je travaille au, au service marketing de, de celle-ci qui me permet d'animer ces webinars avec vous et également de, de proposer des contenus vidéo sur la, sur la celle-ci Academy, et également d'accompagner euh, le service marketing dans euh, la gestion des, des partenariats et du coup d'avoir une, une expertise sur la solution pour pouvoir animer ces webinars avec des focus sur, euh, les pro sur notre produit euh, en général. Et on va tout de suite commencer par le par la présentation de celle-ci. Pour ceux qui connaissent pas, aujourd'hui on va parler de, de celle-ci en particulier parce qu'on a on a cet outil sous la main. Il faut savoir que que celle-ci va va être un voilà une multitude d'outils qui vont permettre de, de répondre aux mêmes besoins que, que peuvent faire celle-ci. Celle-ci a des particularités qu'on va qu'on va expliquer par la suite. Mais voilà, il y a une multitude d'outils de, de, de, qui vous sont disponibles euh, sur euh, plein de façons euh, possibles pour le télécharger sur un ordinateur ou de façon à l'accéder directement sur sur internet euh, comme celle-ci. Euh, donc voilà, une petite présentation brève de celle-ci. 5750 clients aujourd'hui avec 35 000 utilisateurs quotidiens sur la plateforme. Euh, une équipe de 100 personnes entre Bordeaux et La Rochelle. On va insister un petit peu sur cette, sur cette précision d'une équipe de 100 personnes. Euh, ces équipes de 100 personnes réunissent l'entièreté des, des, des, des personnes de celle-ci. On n'externalise rien chez celle-ci. On va voir l'entièreté des, des personnes, que ce soit développeurs, équipe support, commercial, équipe CSM directement chez celle à La Rochelle ou à Bordeaux, et donc, euh, et donc du coup, on, va, on a vraiment cette qualité de service, euh, on va dire à la française, parce que 100% de, de nos services sont, sont français, euh, dès que vous avez des questions ou des interrogations. 150 partenaires sur notre marketplace, ça c'est très important également. Il faut savoir que celle est un écosystème qui est ouvert avec d'autres applications pour qu'on puisse répondre à différents besoins que vous pouvez rencontrer, par exemple sur la gestion de projet qu'on va aborder, sur de, la, sur, de la, sur de la gestion de paiement, sur de la signature électronique. On va permettre avec nos outils, de avec nos, nos différents, notre écosystème, de s'intégrer avec d'autres outils pour, pour, pour que vous puissiez avoir l'entièreté de vos processus digitalisés avec vos outils que vous utilisez au quotidien. Et pour terminer, voilà, pour pour l'importance de celle ci et nos, nos valeurs, une importance sur l'écologie, l'humain et la solidarité, que ce soit en interne ou avec nos fournisseurs et également nos clients, euh, voilà, on doit avoir on a une cette éthique d'être extrêmement solidaire entre les différentes parties euh, et les différentes parties prenantes de celle ci. On va faire un petit focus sur les agences, sur les problématiques que les agences peuvent rencontrer au quotidien. Ah n'hésite pas à intervenir au moment où tu as des, des, des points que tu oui, as abordés sur ton expérience au quotidien et, ton, et les clients que tu peux avoir au quotidien au téléphone. Oui. Donc on va, on va essayer de se concentrer sur l'aide à la prospection que les, peuvent, que les agences peuvent avoir besoin dans leur gestion quotidienne et de pouvoir les aider à avoir une prise de contact rapide, facile, facile pour les prospects qui peuvent, qui peuvent échanger et qui peuvent, qui peuvent avoir pour cible, et des relances automatiques pour essayer de les décharger dans une prospection qui peut être extrêmement, extrêmement complexe, de pouvoir les décharger sur des tâches pas très intéressantes à forte valeur ajoutée, qu'on va détailler un petit peu après. Une centralisation d'informations, des outils comme celle-ci, que ce soit du HubSpot, du Pipedrive, d'autres outils vont permettre de centraliser les informations que ce soit commercial, gestion dans la particularité de celle-ci également, de pouvoir centraliser les informations au niveau de toute votre entreprise et de tous vos collaborateurs et de toutes vos équipes. Ça c'est extrêmement important parce que du coup l'information circule beaucoup mieux, si on a besoin de la chercher l'information est ouverte à l'entreprise et on va pouvoir y accéder très facilement une gestion administrative facilitée, on va le voir également, rentabilité, suivi de la marge, on, on va insister sur ces points clés qui sont des, des notions très importantes dans les agences qui ont des, des, des, des ressources humaines assez développées et qui c'est la principale, la principale charge pour des pour agences. Et on, on va essayer de suivre avec, avec les outils celles-ci, ces rentabilités en fonction de projets que vous pouvez mener avec vos clients et la proposition de valeur que vous pouvez faire avec vos prospects. Est-ce que je peux des choses Oublier des choses, non. Euh, Peut-être pourquoi expliquer ce, ce focus agence aujourd'hui euh, Il faut savoir que celle-ci, comme l'a dit Gauthier, celle-ci est un outil euh, générique. Euh, le but de nos fondateurs, à l'origine, était de faire un, un outil de CRM et de facturation simple, facile à utiliser et dédié à tous. Euh, donc sur nos 5 750 clients on couvre à peu près tous les scopes d'activité tous les domaines d'activité il faut savoir que les agences de communication représentent pas loin d'un millier euh, de nos clients donc des agences de communication de toute taille, tous horizons avec des spécialités diverses et variées des objectifs divers et variés aussi et justement toute la, tout le challenge de celle-ci était de répondre à ces besoins là de pouvoir s'adapter et d'adapter un outil générique aux demandes de ses clients. En gros, comment utiliser notre outil pour atteindre vos objectifs, avec surtout vos besoins. Parfait, merci beaucoup Arnaud pour cette précision. N'hésitez okay. pas, si vous avez des questions également à nous solliciter et on va, on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, sur, sur ces slides euh, pour qu'on puisse voir un petit peu les, les différents teasings qu'on a pu vous faire sur euh, comment un outil comme, comme celle-ci peut, peut vous aider au quotidien, que ce soit une agence ou, ou autre. Euh, donc, avec certains focus sur les opportunités, par exemple, euh, donc une gestion claire de vos opportunités, des opportunités d'affaires. Donc, dans celle-ci, il y a plusieurs, plusieurs possibilités de voir des opportunités. Vous avez la possibilité de le voir comme d'opportunités d'affaires, dès la, la, la création ou dès la soumission du formulaire de contact d'un de vos clients ou prospects via votre site Internet, qui est directement intégré à votre site Internet, il y a une création automatique d'une opportunité dans celle-ci, et qui va vous permettre de retrouver toutes ces informations et de créer un dossier de suivi global d'une affaire, donc de la prospection jusqu'au rendu de l'affaire, jusqu'au rendu du projet, pour que vous puissiez avoir tous les détails euh, et que, que toutes ces informations soient vraiment collaboratives à travers toute votre entreprise. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment des dossiers où vous allez pouvoir en rajouter des informations, des fichiers, des commentaires, des, des contacts. Vous allez vraiment pouvoir ajouter un maximum de choses pour pouvoir euh, vraiment alimenter ces, ces dossiers, que vous ayez un maximum d'historique, on va parler d'historisation avec des outils comme cela, et que vous puissiez avoir un maximum d'informations au sein de votre outil. Des relances automatiques, on en a parlé, on va le voir un peu plus en détail avec, avec Arnaud quand on va aller sur l'outil. Euh, on va pouvoir faire de la relance automatique de devis et de facture. on va se concentrer sur les devis dans, dans une démarche de prospection, euh, parce que le devis est vraiment un outil de... de commercial extrêmement important, euh, que ça soit dans, dans la proposition de valeur que vous allez faire à votre client ou à votre prospect, euh, il va vraiment servir de, mat, de, de, de matériel pour que vous puissiez avoir une négociation entre euh, votre, votre prospect euh, et, votre, et votre entreprise. Et donc, vous allez vraiment pouvoir relancer de façon personnalisée en fonction de critères que vous aurez choisis, vos devis pour que vous puissiez avoir cette décharge de tâches à faire, mais que votre prospect soit toujours alimenté avec ce fameux support commercial extrêmement important dans votre relation, dans votre relation commerciale. Et du coup, un suivi de projet de A à Z, ça c'est vraiment suivi d'opportunités, on revient dessus, mais c'est vraiment un, la possibilité d'avoir un, une, vue, une vue très low avec la possibilité d'avoir toutes ces affaires et savoir à quelle étape se situent ces affaires dans la gestion d'un processus, de, euh, de closing de vos, de vos prospects pour qu'ils deviennent clients et également peut-être dans un objectif de gestion de projet euh, pour pouvoir insérer les bonnes informations et les informations importantes à, à, à, à Harmoniser dans votre entreprise pour que tout le monde puisse être au courant de ces informations, que ce soit le comptable, le suivi de projet, le directeur artistique, que ce soit voilà, vraiment voilà, une, toutes, les, toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans, dans la vie de, de ce prospect au client. On va également un petit peu de l'outil de facturation qui est une part importante d'un outil comme celle-ci d'où notre particularité on ne propose pas qu'un CRM mais vraiment tout un outil de gestion et de précomptabilité qui va vous permettre de vous accompagner dans tout le dans tout suivi de votre, de votre client et prospect donc avec la possibilité une fois l'affaire conclue et l'affaire la faire signer avec avec signer électroniquement en plus grâce à celle-ci de votre devis vous allez pouvoir directement le transformer en facturation et pouvoir avoir un processus très clair avec votre, avec votre prospect et qu'il voilà, euh, qu ait directement la facture à sa disposition pour qu'il puisse voilà, faire ses affaires avec sa facture et que voilà, le, le, le lien commercial soit, soit très bon pour qu'il ait toutes les informations et que ça soit très, très clair avec lui. Donc, voilà une possibilité également de, de payer facilement avec des outils comme Stripe directement intégrés que vous allez, vous allez pouvoir directement lui proposer des services de, de paiement par échéance. Si vous lui proposez, par exemple, sur des, sur des agences de, de RP, je, je pense à ça, euh, avec la possibilité de, de proposer des, des, des facturations récurrentes de 3 000 euros par exemple par mois parce que vous vous chargez de, de, de la relation presse et la relation publique de l'entreprise, tous les mois, vous avez besoin de ces... Enfin, vous avez demandé euh, 3 000 euros dans votre... Dans démarche commerciale euh, et une vision business très importante dans, dans la gestion de l'agence, comme on a pu le voir, avec une possibilité d'insérer euh, des coûts, d'insérer vos coûts euh, d'achat, vos coûts euh, humains, vos, vos, des coûts ponctuels à des projets, donc à des documents de vente, de vie ou facturation, et qui va directement vous alerter, qui va directement vous donner de la visibilité, vraiment sur la profitabilité de vos projets. Vraiment une profitabilité, on ne parle pas de marge comptable cette fois-ci, mais vraiment une marge, euh, une marge on va dire, euh, une marge brute une marge brute une marge vraiment comme enfin vraiment business euh, voilà le mot est vraiment euh, bien, bien utile euh, une marge vraiment business et qui va vraiment permettre d'avoir une visibilité sur la, la, la, la, la possibilité de faire de vos affaires euh, du, du profit de, de faire du profit sur, sur vos différents projets et vos différentes affaires donc voilà des choses extrêmement intéressantes Arnaud je te laisse euh... ouais. Allez sur l'outil et puis on va, on va pouvoir voir un petit peu directement dans un outil comme celle-ci. Hein, comme on, comme on l'a dit, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir retrouver dans différents outils avec vraiment plein de particularités en fonction de la taille de votre entreprise, de, de vos besoins de personnalisation et on va pouvoir le voir directement avec, avec l'interface. Ok, merci pour l'intro. Alors, euh, ce que vous voyez ici euh, sur mon écran, et donc un écran de connexion, euh, Celle-ci. comment se connecter à celle-ci C'est très simple, on a logiciel en ça comme l'a précisé Gauthier, un navigateur Internet, une connexion Internet, ou votre application mobile, un identifiant, un mot de passe, on rentre cet identifiant, ce mot de passe, on arrive sur un écran de connexion. Ce dashboard que vous voyez là, euh, est un dashboard en vue administrateur, c'est-à-dire que chez celle-ci, on a plusieurs niveaux de vue, entre administrateur et collaborateur, l'administrateur vulgairement voit tout, donc, je vais pouvoir voir, par exemple, mon chiffre d'affaires, mes factures, euh, mes tâches, mon agenda, sachant qu'on a une synchronisation avec Office 365 et Google Agenda bidirectionnel. Bien évidemment, euh, ces, petites, euh, ces petites cartes ici sont personnalisables. Donc, je peux personnaliser mon interface quand j'arrive ici. Euh, comme Gauthier l'a précisé tout à l'heure, le, le but de celle-ci, c'est de, de gagner du temps. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer tout simplement un prospect Petit facteur de gain de temps, nous sommes rattachés au répertoire Sirène, ce qui nous permet d'aller chercher des informations directement depuis ce répertoire pour créer une fiche prospect directement dans celle-ci, une fiche prospect qui sera déjà complétée. C'est un simple moteur de recherche ici, je clique, je vais créer un prospect qui s'appelle celle-ci, qu'on connaît assez bien. Il me suffit de cliquer dessus et ça va aller récupérer toutes les informations en direct et je peux enregistrer ma fiche prospect. Alors, fiche prospect qui était assez sur l'ancienne version de l'outil. Malheureusement, on va repasser sur la nouvelle qui est beaucoup plus jolie et fonctionnelle. Euh, voici une, une fiche prospect, celle-ci. Le but, c'est d'avoir une vue synthétique de toutes les informations, euh, les informations générales, les éventuelles informations financières, la liste des contacts. Ici, je retrouve une brique activité qui reprend l'intégralité des actions qui sont faites par moi et mes collaborateurs sur mon compte. Ça peut être des commentaires, ça peut être des emails pareil, synchronisation de votre boîte mail avec Office 365 et Gmail, les événements, qui sont tout simplement des rendez-vous, les appels, qui peuvent être notés manuellement ou remontés directement via notre lien avec notre partenaire Ringover. Cette fiche client, on pourrait passer assez de temps à en parler, mais ici, on a une vue quand même relativement, relativement synthétique. Quand Gauthier parlait tout à l'heure de suivi de projet, de suivi d'affaires, c'est ce que nous appelons, nous, le suivi des opportunités, Imaginons que vous ayez par exemple un site WordPress ou un formulaire de contact que celle-ci peut générer dans votre fiche client. Automatiquement, ça va venir générer une opportunité dans votre compte celle-ci. Une opportunité, qu'est-ce que c'est C'est un lead, c'est une affaire, c'est un dossier. Peu importe le nom qu'on lui donne, le terme générique chez nous, le terme opportunité. Et une opportunité, ça se stocke où Ça se stocke dans un pipeline. Qu'est-ce qu'un pipeline C'est tout simplement l'endroit où vous allez retrouver toutes vos affaires en cours dans différentes étapes de leur vie. Ici, on peut voir qu'on a, qu a un pipeline qui s'appelle commercial offre B2B parmi 7 ou 8 qu'on a créés dans notre compte. Et on va avoir des étapes. Pour faire simple, c'est vous qui créez vos pipelines. Vous les nommez comme vous le souhaitez. Et dans chaque pipeline, vous pouvez mettre autant d'étapes que nécessaire. Et vous nommez ces étapes comme vous le souhaitez aussi. Ici, par exemple, je peux voir que dans l'onglet prise de contact, j'ai trois affaires qui ont été générées. Euh, on peut voir également qu'il y a un chiffre d'affaires potentiel qui est rentré, qui est de 8 000 euros. C'est tout simplement nous qui avons pu renseigner ce chiffre d'affaires dans notre compte celle-ci et dans notre opportunité. Ça, qu'est-ce que ça permet de faire ben, Ça permet de savoir à n'importe quel moment tout ce que l'on a dans les tuyaux ça permet de nous donner un indice, euh, par exemple, je vais être euh, commercial jusqu'au bout. Euh, je, nous sommes en fin de mois, bizarrement, un commercial aura peut-être plus de facilité ou ça sera peut-être plus pertinent de se pencher sur tout ce qui est en négociation J-10 relance 1 ou 2 euh, plutôt que sur de la prospection. On est en fin de mois, on parle de closing, euh, on va peut-être plus euh, s'activer sur, euh, sur, sur ce genre de tâches élément important chez celle-ci on parlait tout à l'heure, ou Gauthier parlait tout à l'heure de relance automatique, qu'est-ce que des relances automatiques, c'est ce que nous appelons chez nous des automations, ici dans cette étape on peut voir que j'ai une automation activée qu'est-ce que ça va me permettre de faire tout simplement ici dès qu'une opportunité aura passé plus de trois jours dans cette étape, j'ai un mail qui va partir du compte de Gauthier, parce que c'est moi qui l'ai renseigné mais j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre et qui s'appelle ebook, ici c'est un modèle d'email que vous créez dans celle-ci on parle d'email personnalisé, c'est-à-dire que c'est un mail qui tout seul va aller chercher la civilité et le nom du contact rattaché à l'opportunité. Il va pouvoir aller chercher d'autres variables. Il peut même aller chercher, par exemple, un document de vente, comme un devis que vous avez lié à cette opportunité. Pour le commercial que je suis, ça me permet d'envoyer un devis et de pouvoir paramétrer, par exemple, une opportunité d'automation une, une à J plus 7 et j'ai un mail spécifique que j'ai créé et qui part avec mon propre devis à destination de mon client. Qu'est-ce qu'il y a de pire comme perte de temps pour un commercial, un chef d'entreprise, n'importe quel individu standard, que d'oublier de relancer On a travaillé en amont, on a qualifié, on a devisé. Le pire, ça serait d'oublier de relancer quelqu'un et de passer à côté de quelque chose. Les automations sont là pour ça. On peut voir que sur cette, sur cette liste d'automation, j'ai j un mail qui cette fois part depuis ma boîte mail qui s'appelle Présentation. Ici, étonnamment, J114, ça fait un peu long, mais J14, on a un mail qui partira d'Alain, notre fondateur, c'est vraiment dans le dernier des cas, et qui s'appelle Suite essai de la solution. Tout ça, en fait, ce, ce scénario, je l'ai fait en amont sur mon pipeline, et toutes les, toutes les opportunités qui vont arriver vont rentrer dans ce schéma d'automation. On peut même imaginer qu'une opportunité créée depuis mon site web vienne s'inclure dans ce pipeline et rentre dans ce schéma d'automation. Jusqu'ici, quelle action humaine y a-t-il eu Aucune, mis à part les actions humaines en amont. J'espère que jusque-là, jusqu'ici, c'est clair. Gauthier, est-ce que tu oui, as quelque oui, chose à, à rajouter Il y a quelques questions, Arnaud, sur, par exemple, il y a Arnaud, c'est un autre Arnaud qui, qui, qui pose la question. C'est le pipeline créé automatiquement en le, le formulaire euh, se crée automatiquement en rattachant le formulaire de contact, WordPress ou Pedzi euh, donc pour ça non, euh, ce sera vraiment à vous de créer le pipeline dont vous avez besoin et vos, vos particularités. Euh, et, euh, et du coup après vous allez pouvoir avoir dans les réglages de votre formulaire WordPress euh, la possibilité de rattacher la soumission de, de, vos, de vos formulaires avec la création d'une opportunité en automatique au pipeline correspondant. Dans Pledzi, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de créer des, des, des opportunités, il hein, faut le savoir, euh, euh, en automatique, en fonction d'un certain scoring. Ça va être juste seulement le contact qui va se créer. Mais euh, ça, c'est des choses qui vont arriver. Ce sera dans le même principe de pouvoir attacher la création d'une opportunité, à un pipeline spécifique à, euh, aux opportunités Platzi, par exemple. Tout en sachant que créer un pipeline dans celle-ci prend euh, à la louche 5 minutes, euh, sans, sans faire le commercial de base qui voit tout plus beau. Réellement, c'est 5 minutes en dupliquer un existant, parce qu'on peut avoir par exemple, comme chez celle-ci, un pipeline par commercial, en dupliquer un existant, lui, va prendre réellement 30 secondes parce que cette fonctionnalité existe nativement. Ouais, carrément. Euh, tu as ouais. également Marjorie qui te posait des questions sur quand tu as abordé les, les, rôles, les, rôles, et, euh, les rôles dans celle-ci, la possibilité de créer des privilèges. Euh, oui. donc, absolument. Coup, là, laisse, euh, euh, euh... Absolument. Vous pouvez créer euh, des profils euh, par collaborateur. Euh, C'est vous qui êtes maître euh, sur combien de profils créés, quels sont les droits activés. Euh, très clairement, vous pouvez créer des profils quasi uniques. Euh, on peut imaginer le profil, par exemple, euh, d'une ADV, d'un DAF et d'un comptable qui vont peut-être avoir besoin euh, d'avoir accès à des informations très spécifiques comme le rapprochement bancaire, comme euh, la comptabilité fournisseur. Vous pouvez, créer un, vous pouvez avoir 200 employés, 200 accès sur celle-ci et créer un profil pour ces trois personnes-là spécifiquement et faire en sorte que les gens à côté euh, ne voient même pas l'information. Là aussi, ça s'est fait pour ne pas générer d'insatisfaction chez les autres collaborateurs, de frustration. Ce que vous excluez de leur scope est exclu leur écran ci c'est-à-dire qu'ils ne voient même pas l'information. Ce qui est quand même beaucoup mieux que de voir une information mais de savoir qu'on n'y a pas accès. Okay, bon. Et pour terminer, tu as Marjorie qui, qui, qui nous pose la question, si on a une activité B2B et B2C, cela consiste en deux pipelines différents. Donc c'est vrai que sur l'exemple, on a des pipelines bien différents entre B2B et B2C, c'était vraiment un pur exemple. Alors là, pour le coup, Marjorie, ça dépend vraiment particulièrement de vos processus. Si vous estimez que, que les deux rentrent dans une démarche, dans la même démarche commerciale, pourquoi pas les avoir sur le même pipeline. Euh, si vous avez 15 commerciaux, est-ce qu'il faut peut-être un, un pipeline par commercial euh, Voilà, il y a plein de questions à se poser et, euh, avant de créer les pipelines et se dire, OK, est-ce que je, je segmente comme ça, du B2B, du B2C euh, Voilà, il faut, faut vraiment poser un petit peu les processus et voir un petit peu aussi en interne euh, comment ça peut être, ça peut être abordé euh, dans, dans, dans vos équipes. Mais l'outil se, se pliera pardon, à, à votre organisation. Exactement. on l'a créé comme ça ici. On aurait pu tout mettre dans un seul pipeline. On aurait pu en faire quatre différents. C'est vous qui décidez, tout simplement. Créer des tâches dans les pipelines. Par exemple, si mon prospect a plus de trois jours de l'opportunité, prévoir une tâche d'appel dans mon agenda. Pas encore. Pas encore. C'est une piste d'amélioration. C'est quelque chose auquel on pense en interne, tout simplement, parce que ça nous faciliterait déjà la vie en interne. Forcément, on est les premiers utilisateurs de notre solution chez celle-ci. Comme Gauthier l'a dit, on n'a qu'un seul étage à monter pour soumettre des idées à nos camarades développeurs. Euh, ce n'est pas encore le cas. Il faut savoir par contre que vous avez une gestion, une notion de tâche en retard qui permet, via un code couleur, de savoir automatiquement quelles sont mes opportunités qui sont en retard. Dans mon pipeline, d'un seul coup d'œil, ça peut se voir. On peut aussi le, le filtrer euh, directement par ici la notion de filtre et afficher que mes opportunités en retard. À l'instant T, c'est ce qu'on peut faire. Euh, Peut-être vous... avancer sur, sur le document ah bon, ouais. ouais, ouais, ouais. on va avancer un petit peu et on reviendra avec vous, on reviendra vers vous pour, pour répondre un petit peu aux questions. Et bien sûr, mm -hmm. si vous avez d'autres questions un petit peu plus précises, n'hésitez surtout pas à contacter notre support ou également à contacter, à contacter -moi, nos, nos experts, celle-ci qui seront un plaisir de vous faire une démo très complète de, de notre mm -hmm. euh, outil. Bon, je, je vais reprendre tout simplement un devis qui était déjà créé dans, dans le compte. Euh, ici, j'ai donc, donc mon devis qui a été généré pour mon client. Celle-ci, au hasard, créée par Gauthier. Euh, donc là, on a l'esthétique du document de vente. Il faut savoir qu'on a des éléments qui remontent ici. Pour chaque devis, on va avoir une notion de chiffre d'affaires, de dépenses et donc de marge brute générée. Comment se génère cette marge brute ben, C'est tout simplement dans la description, par exemple, dans la, dans la création de mon, de mon devis. Je vais pouvoir renseigner pour chaque un prix d'achat. Ça peut être renseigné dans le catalogue en amont. Ça peut être modifié dans le document de vente si vous le souhaitez. Et automatiquement, quand on édite le document, cette notion de marge apparaît, bien évidemment, cette notion de marge qui n'apparaît que pour celui qui crée le document. Elle n'apparaît pas sur le document final pour votre client ou prospect. Quand Gauthier parlait tout à l'heure d'avoir une idée de la marge générée pour nos agences de communication, il va y avoir tout un tas de, de vecteurs de, de vecteurs d'achat et de vente qui vont être, qui vont être créés. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, créer une communication papier où il va y avoir de, de l'impression de flyer, des la création de chartes graphiques en amont, euh, de la campagne sur le web, de la campagne télé, pourquoi pas, où vous vous occupez de la campagne, vous encaissez un montant fixe et vous allez avoir des frais sur bah, combien, me coûte la à la, combien me coûte la diffusion sur cette chaîne télé, euh, combien me coûte la création du spot en lui-même tout ça en fait va se, permis, va se gérer sur, directement sur le document de vente. Je vais pouvoir ici rattacher des achats à mon document de vente. Je vais ici par exemple aller chercher ma, mes factures fournisseurs et je vais pourquoi pas aller chercher bah, ici euh, des billets euh, de la SNCF que j'ai acheté pour pouvoir me rendre par exemple sur le lieu du rendez-vous. Je lis à mon document et vous pouvez voir ici qu'automatiquement mes dépenses viennent d'augmenter. Mes 300 euros de frais de billets SNCF viennent de s'intégrer à mes dépenses et donc ma marge brute malheureusement, vient de diminuer d'autant. Ça, c'est une façon de voir effectivement la marge qui diminue. Une autre façon de viser la marge au mieux, c'est le temps passé. Parce qu'on va avoir des actions de personnes chez nous qui vont, être, qui vont être obligatoires pour faire, par exemple, la prestation. Ça, ça va se lier, par exemple, par le time tracking. Le time tracking, en fait, j'ai ici un onglet qui s'appelle « déclarer des heures ». Et ici, je vais dire, pourquoi pas, que j'ai passé 4 heures à faire de l'audit. Ça s'appelle Audit Arnaud. Je l'ai le comme ça, exprès. J'enregistre mes 4 heures de temps et on va s'apercevoir que la marge va encore bouger. Pourquoi Parce que dans l'onglet rentabilité, j'ai mon time tracking qui va arriver ici et on peut voir qu'il y a un coût total pour mes heures déclarées de hop, 400 euros. Excusez-moi, ça cache mon écran. Donc, j'ai 4 heures à 100 euros de l'heure et automatiquement, ça va venir impacter ma marge brute. Donc, je peux voir la marge générée sur mon dossier client par le coût estimé de ma prestation, par des achats externes, par du temps déclaré par moi-même ou toutes les personnes qui sont intervenues sur le dossier. Et bah, la marge, c'est un tout petit peu le nerf de la guerre hein, dans une société. Exactement. Et il faut savoir qu'en plus, là, ce devis qu'on qu voit là, euh, dans les, vous pouvez retrouver lié ce, ce devis aux opportunités. Donc vraiment, comme ça, vous avez vraiment toutes les informations des documents euh, dans l'opportunité qui est concernée commercialement ou euh, par, le, par, le, par le projet qui est mené. Euh, donc ça, c'est vraiment à tout son intérêt. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, je vois qu'il y avait une question d'Ahmed sur euh, la connexion entre celle-ci et Trello, à voir les, les automatisations euh, possibles pardon, euh, via Zapier. Euh, ouais. Je pense qu'on reviendra vers vous à la, la suite de ce webinaire. Tout à fait, et, ouais. euh, Johan, la validation côté devis et opportunités automatisables. Alors, dans l'absolu, ça pourrait, euh, sauf que, bah, comme chez nous, euh, une opportunité peut contenir plusieurs devis. Par exemple, un devis de prestation et un devis d'abonnement au SaaS. Et malheureusement, la validation de l'un n'est pas soumise à la validation de l'autre. On préfère laisser la liberté euh, à chacun de pouvoir valider ou non l'opportunité. Euh, pour beaucoup de nos clients d'ailleurs, on peut avoir une opportunité va vivre avec plusieurs intervenants. On peut avoir par exemple le commercial avant-vente qui va s'occuper de la prospection du devis jusqu'à ce que l'opportunité soit considérée comme gagnée. Opportunité qui va passer par exemple dans un pipeline comptabilité où la personne en charge de la compta va continuer à faire vivre cette opportunité, elle-même va la donner, pourquoi pas à la fin, un chargé de projet qui lui-même va reprendre l'historique de tout ce qui s'est dit avant lui pour pouvoir euh, faire la prestation. Donc, ça pourrait être automatisable. Euh, je ne suis pas sûr que ça permette de faire gagner du temps pour l'ensemble de nos clients. Voilà ouais. le pourquoi du comment. Mais il y a des choses qui peuvent se faire en tout cas, Johan, s'il y a un besoin pour vous de, de gagner du temps au quotidien, de valider ces deux outils ensemble, ces deux. Fonctionnalités, ces deux aspects. Y a-t-il d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu Alors, quelques questions. Il y a pas mal de questions d'Arnaud. Alors, euh, peut-on sortir d'une automation en fonction des actions du prospect ou de la mise à jour de l'opportunité Tout à fait, Cédric, on a donc pas en fonction des, des actions du prospect. Ça, on va, laisser, on va laisser ça à des outils bien spécifiques de marketing automation en fonction des scénarios que vous pouvez construire, comme as dit par exemple. Euh, par contre, la, par rapport à la mise à jour de l'opportunité, tout à fait, hein, par rapport au statut que vous allez attribuer à l'opportunité, euh, les automations vont s'arrêter ou non euh, dans, une, dans une étape euh, particulière. Euh, Guillaume, est-il possible de faire payer uniquement son account par CB euh, quand le client… Ah, tu as répondu, pardon, Gauthier, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Euh... Time tracking est-il automatique quand on saisit quelque chose dans l'agenda ou bien des tâches Non non, parce qu'on peut tout simplement saisir des rendez-vous ou euh, se faire des tâches sans nécessairement lier de temps derrière. Le temps, c'est vraiment du, du déclaratif. Alors, on le saisit à la main Oui, euh, on n'est pas obligé de le saisir directement depuis le devis du client. Euh, J'ai un onglet euh, qui est ici, hop là, qui permet de faire de la saisie rapide de temps directement depuis n'importe quel écran, ou même faire de la saisie hebdomadaire. Donc, on peut gagner plus de temps que ce que je viens de le faire ici. Euh, les différentes des taux horaires différents selon les personnes. Oui. Euh, pourquoi j'ai appelé le service audit Arnaud Parce que c'est euh, mon service à moi. Si je crée un service audit, il sera le même pour tout le monde. Sinon, je peux faire des services d'audit dédiés avec mon coût à moi qui serait 200 euros de l'heure, et un coût d'audit Gauthier, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus brillant que moi-même, qui serait à 150. À Petite fleur. Je te propose qu'on qu passe rapidement sur la relance de devis, de hein, Arnaud, euh, sur la, la, la possibilité de, de faire ces, ces relances. Oui, alors ça, les, les relances, ça, ça se fait assez, assez simplement. Euh, il faut savoir que vous pouvez paramétrer dans celle-ci des plans de relance automatiques, des documents de vente. Euh, c'est basé à peu près, ça ressemble à des automations, c'est en fonction du temps, à partir du moment où une certaine date va être dépassée, euh, des relances vont être envoyées selon des schémas que vous définissez avec des textes que vous définissez en fonction en fonction de la date euh, et en fonction de la de la criticité de la durée euh, de dépassement euh, des délais de paiement. Pour le résumer assez simplement, je vois que le, le temps tourne. Et euh, voilà, on va répondre rapidement aux quelques questions. On vous a promis un, un webinaire en, en 30 minutes pour qu'on puisse être euh, le plus, euh, le plus euh, concis possible et que vous ayez le maximum d'informations. C'est beaucoup d'informations très rapidement. Euh, il y a David qui pose la question si on a la possibilité d'ajouter la signature électronique. Bien sûr, tout à fait. Il y a un onglet de signature électronique directement dans, dans votre devis où vous allez pouvoir l'envoyer électroniquement à, à, votre, à votre prospect pour qu'il pour qu puisse, avoir, pour qu puisse avoir la validation euh, de, cette, de cette signature. Euh, vous avez Ruben pour quand les emails transactionnels automatiques. Alors ça, vous avez la possibilité d'utiliser des modèles d'emails. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir des, des modèles d'emails, de, enfin des, des emails transactionnels directement, mais vous avez la possibilité de l'avoir dans les automations de, de, votre, de vos opportunités qui, qui répondent en partie aux, aux besoins. Mm -hmm. Rattacher en masse des entrées de time tracking dans le cas d'un client récurrent qui n'y a pas d'opportunité ou de devis en amont. Pour moi, je vois de la déclaration manuelle de time tracking. On garde la question sous le coude On regarde on comment faire le faire de façon ouais. plus simple. On des séquences de mail automatique lorsque personne ne répond au téléphone pour, pour Grégory. Bah, tout simplement une étape. Une étape euh, NRP avec des, euh, des automations euh, dédiées. Je sais qu'on a certains de nos collaborateurs qui se sont créés cette étape avec ce type, ce type de mail, avec des relances, des automations qui partent de J plus 1 à J plus 360. Un petit scénario très bien ficelé. Franck, oui, on a un connecteur avec WordPress, avec WooCommerce, un petit connecteur gratuit qui répond déjà à pas mal de demandes. Vous pouvez le retrouver en tapant tout simplement celle-ci et, celle et WordPress dans Google, ça vous enverra directement dessus ou depuis notre Marketplace. Tout à fait, et pareil, on n'hésite pas à, à, à transférer à vos contacts à notre service concerné, comme c'est pour pourront venir vers vous avec plus de précision, euh, mais oui, c'est tout à fait possible. Et pour Valérie, alors on a la CELSI Academy, alors, il y avait une question tout à l'heure euh, grâce à ça, qui permet d'avoir des tutoriaux euh, réalisés d'ailleurs en partie par Gauthier, qui sont des tutoriaux plutôt très bien faits sur la plupart des choses faisables avec l'outil, euh, tutoriaux vidéo. Il faut savoir que vous avez aussi la FAQ qui pour les relances est plutôt très bien faite. C'est Charlotte qui s'occupe de nos articles de FAQ et ils sont vraiment très bien fichus. Euh, vous allez tout simplement dans le menu en haut à droite de votre compte, réglage, rubrique aide, et euh, vous tapez euh, relance ou automation, et ça vous envoie vers les articles de fac dédiés. Et vraiment, je les trouve très bien faits. Ou sinon, bah, vous sollicitez nos camarades du support, depuis la bulle bleue en bas à gauche de votre écran, et vous leur posez la question, et ils seront joie de vous faire un retour. Tout à fait, pour la Celsi Academy, vous tapez directement Celsi Academy, vous avez juste à créer un compte différent de celui de votre, de votre compte Celsi et vous pourrez accéder à toutes les, les ressources également. Donc euh, voilà, vous avez plein de ressources et c'est valable pour tout le monde. Hein, si vous avez vraiment besoin d'accompagnement euh, en vidéo sur, ces, sur, ces, sur des fonctionnalités de celles-ci qui sont peut-être un petit peu euh, complexes, un petit peu euh, étranges à comprendre, eh n'hésitez pas à aller voir ces ressources qui sont euh, très didactiques et que vous pouvez euh, vous approprier euh, très facilement. Midi 5, Gauthier, n'a dépassé que de 5 minutes, mais le temps passe oui. vite, en bonne compagnie. Oui. Très très long. On était très nombreux, donc merci à tous hein, d'avoir participé à notre, à notre webinaire. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous allez directement sur, sur, notre, sur notre site internet, vous allez avoir une bulle de chat ou également à nous contacter par, sur contactatcelci.com et, euh, et voilà, on, on répondra avec grand plaisir à toutes vos interrogations, également sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous ajouter et on s'occupera de, de, vous, de vous répondre avec à toutes vos interrogations et au maximum de revenir vers vous avec euh, les différentes notions que vous avez abordées. Merci beaucoup Arnaud d'avoir euh, m'accompagné pour ce webinaire c'était un vrai plaisir plaisir partagé j'espère à la prochaine merci à tous et très bon appétit à bientôt au revoir à très bientôt à tous au revoir